L'anniversation d'aujourd'hui revêt une importance très grande pour nous au niveau de la, de la ville de pointe à pitre et pour, bien sûr, moi qui suis en charge de la culture et du patrimoine, puisque nous disons que Mme Adeline, son œuvre, eh bien, font partie du patrimoine immatériel de la ville et de la Guadeloupe. C'est le patrimoine folklorique qu'elle a valorisé toute sa vie durant. Elle a joué un rôle de pionnière de ce point de vue-là, puisqu'elle a pu éveiller... Euh, les jeunes et les moins jeunes à cette musique-là, autant de traditions, au folklore, alors que jusqu'à maintenant, tout ce pan-là était un peu, je dirais, dans l'ignorance, était un peu dans, dans les ténèbres. Donc, elle a mis de, de la lumière sur tout cela et elle a attiré et les jeunes et les, et les moins jeunes, hommes et femmes, euh, qui sont venus danser avec elle, qui sont venus jouer du cas, et euh, ça a déclenché. Euh, tout un, un phénomène puisque après elle, d'autres ont porté encore ce patrimoine là un peu plus loin et lui ont donné aussi euh, leur propre dimension, leur propre couleur. Donc elle a joué ce travail là à l'intérieur de la Guadeloupe. Elle a contribué aussi à faire connaître notre patrimoine euh, à l'extérieur puisque elle a été invitée à plusieurs reprises avec sa troupe à faire connaître son patrimoine, à jouer en France, à jouer donc dans les différentes villes, finalement, que ce soit Paris, que ce soit la province. Eh bien, euh, on peut dire qu'il faut lui rendre cet hommage-là. Et euh, aujourd'hui, même si certains ont taxé parfois son travail de peu doudouiste, eh bien, s'il n'y avait pas eu cela, il n'y aurait pas eu autre chose. Donc, c'est les fondamentaux. Et après, on a pu, par dépassement, aller vers autre chose et donner ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, rouleau bravo et respect et honneur à Madame Adeline.